Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Aurélia Ricobuch et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique eh Bien Parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour cela j'ai différentes casquettes, je suis diététicienne depuis 2009, praticienne Reiki et je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale avec la méthode ACT et puis d'autres outils comme la radiesthésie, l'EFT ou encore la libération karmique. Je vais accompagner les femmes à trouver la racine de leur mal-être pour les en libérer en profondeur et ainsi pouvoir faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous parle ou encore si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos mais vous sentez que vous avez besoin eh d'un coup de pouce, d'une aide pour pouvoir justement vous aider à sortir de cela, à sortir de ce mal-être, et eh bien je vous invite à demander votre appel Libération, un appel offert de 30 minutes où on va pouvoir discuter de votre situation actuelle et puis voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide, à travers quels outils l'accompagnement ou encore des programmes en ligne donc vous avez le questionnaire, le lien euh, qui se trouve dans la description de la vidéo. Avant de parler de la vidéo du jour qui est euh, consacrée à euh, notre dialogue intérieur et surtout l'image qu'on a de soi avec des petites phrases du style « je me sens grosse » ou « je me trouve moche euh, », eh bien euh, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. Donc le titre de notre vidéo du jour, c'est euh, « Pourquoi est-ce que euh, le fait de répéter sans cesse « Je me sens grosse et moche euh, » ne vous aidera pas à aller mieux ?» Et bien là, je voulais vous vraiment vous faire une courte vidéo pour vous expliquer à quel point le mental, le, le, le dialogue intérieur, le poids des mots a son importance aussi et va aussi conditionner vos comportements. Le cerveau, il est très simple, c'est votre ami il, pour lui, tout est réalité et il croit ce que vous lui dites. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre ce qui se passe, ce qu'il voit et les pensées que vous avez dans votre tête. Pour lui, tout est réalité. Donc, plus vous allez vous répéter « je me sens grosse »,« je me trouve moche je me tr »,« je, je pense que je suis, suis nulle », enfin, toutes ces croyances finalement limitantes que vous pouvez avoir... Eh bien, euh, lui, il va en faire son univers, il va en faire son schéma de croyance. Pour lui, c'est la réalité. Donc, il a aucune raison d'agir différemment de ce que vous pensez. Il va forcément du coup eh bien, agir en cohérence avec ce que vous pensez, avec ce que vous croyez, en tout cas il va vous maintenir dans un monde émotionnel euh, euh, en lien avec cette croyance. Donc si c'est quelque chose de douloureux pour vous avec une charge émotionnelle désagréable, de la colère peut-être, de la tristesse, et eh bien ça va encore une fois conforter ces pensées qui vont, euh, elles, donc, conforter euh, aussi vos actions, vos comportements, ce qui va du coup amplifier la croyance de, de base. Bah tu vois, je te l'avais bien dit, que tu te trouves moche et que et tu te sens grosse. Euh, donc... Tout ça, c'est le cercle, en fait, euh, de, du fonctionnement du cerveau. Ça va vraiment venir conforter cette croyance et donc amplifier euh, vos actions et ainsi de suite. Et ainsi de suite, c'est vraiment une, une forme de spirale infernale, un peu comme un tourbillon. C'est-à-dire qu'au début, ça, ça a une, une ampleur X et puis après, ça a une ampleur beaucoup plus importante parce que tout s'est conforté. Donc euh, ça va de plus en plus plus... Ça fait longtemps que vous vous dites ce genre de phrase euh, Plus ça va être difficile d'en sortir, pas impossible, mais difficile. Parce que vraiment, ça va venir limiter au fur et à mesure toutes les autres possibilités, toutes les autres actions euh, euh, que vous pourriez euh, réaliser pour aller à l'encontre de cela. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille lors de l'accompagnement, hein, toutes ces fameuses croyances qu'on peut avoir, le dialogue intérieur, euh, vraiment qui a son importance, comment est-ce qu'on fait du coup pour sortir de cela Voilà, ça c'est quelque chose qu'on travaille lors des accompagnements euh, pour justement euh, euh, sortir cassé casser cette spirale infernale euh, retrouver des pensées plus bienveillantes euh, pour avoir une charge émotionnelle euh, plus positive qui va vous permettre d'avoir des comportements et des actions plus positifs et donc petit à petit euh, par euh, ricocher changer de façon plus naturelle plus simple euh, vos croyances euh, et euh, là on sera plutôt dans un cercle vertueux mais ça ça se ce travaille euh, c'est tout à fait possible de le faire même si ça fait longtemps que vous êtes là dedans donc euh, voilà N'ayez pas peur de commencer, ne vous dites pas « ça y est, c'est fichu, je me suis dit ça pendant 20 ans ». Non, c'est possible de vous en sortir. À partir du moment où vous prenez conscience que plus vous vous le dites et plus finalement vous vous maintenez la tête sous l'eau, déjà c'est une forme de prise de conscience et déjà ça peut vous inviter aussi à réfléchir à votre façon de parler et à commencer, ne serait-ce que à changer ces mots. Alors Peut-être progressivement, hein, si vous arrivez à tout changer d'un coup, c'est super, mais au moins de changer parfois quelque chose, ça peut déjà vous aider à changer votre système de raisonnement en fait. Comment est-ce que le cerveau tout simplement fonctionne et conditionne vos comportements à travers les croyances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions à ce sujet. Vous pouvez aussi bien évidemment la liker et la partager autour de vous parce que ça m'aidera à la faire connaître au plus grand nombre. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut